Jean-Rémi, j'allais bien Mathieu, nous sommes les trois Sur Fun Radio Sound and dance Sound and Dance, and dance. Ah, ça va changer hein Et dance Et euh ça tombe bien que tu sois là j'ai un truc à dire Ah ouais Je suis là pour briser un tabou J'ai trouvé ta copine à mon cou Je l'aimais avec passion Elle m'a larqué sans raison J'ai trouvé des gars bonnes sur la piste Depuis je la cartonne mais je la quisse J'aurais dû faire attention Aujourd'hui je passe pour Je vais Elle taxe son body, c'est une bombe qui trop Alex C'est mon amoureuse, euh... j'adore ses niches, elle a des bouches souquilleuses Non euh non mon ex s'appelle pas Alex Elle s'appelle Emily Alex c'est ma sœur Excuse-moi brosseur Sinon elle, elle s'appelle comment ta mère bah, bah Simone, pourquoi Ben bah, euh, faut que je te parle le truc alors Oh non Pas bah, ma mère euh... C'est